Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, le podcast du dimanche soir posé, relax, devant lequel vous êtes sûrement en train peut-être de manger ou peut-être de vous préparer à aller dormir, je ne sais pas. Le principe, je vous le répète comme à chaque fois, j'ai un invité en face de moi. Cet invité va nous parler d'un réalisateur qui a une importance particulière pour lui. Et ce soir, mon invité, c'est Albin Bonsoir. Comment vas-tu Albin eh ben, Écoute, ça va très bien bon, Voilà. et je te mieux. remercie de cette invitation. Bon, tu <rire> sais bien que c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Ouais. Euh, donc du coup, bah, je vais te poser tout de suite la question Albin. Oui. Quel est le réalisateur dont tu as choisi de nous parler ce soir J'ai choisi de vous parler d'Igmar Bergman. voilà Choix surprenant. Je t'avoue que quand tu m'as annoncé ce choix de réalisateur, j'étais un peu en mode « ouf. Et pourquoi ?« On va voyager dans le temps. <rire> » Ah non, mais c'est vrai que pour le moment, c'est bon de le dire, mais les trois quarts des invités que j'ai eus m'ont proposé des cinéastes américains. Oui. Et tu es le premier à me citer un cinéaste d'une toute autre origine. Un bah, cinéaste suédois, ouais, en Oui, tout à fait. Donc, et, et pas, pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Disons, le cinéaste suédois euh, qui fait partie peut-être bon, voilà, des... De, de, des grands cinéastes historiques, quoi, on va dire, qui, qui, qui, ont, qui ont marqué l'histoire du cinéma de leur empreinte. C'est ça, et qui est enseigné d'ailleurs dans beaucoup d'écoles de cinéma, c'est bon de le beaucoup, rappeler. beaucoup enseigné, mais de moins en moins, j'ai remarqué. Ça, c'est assez étonnant. Ouais. Moi-même, qui ai fait donc une hippocane-cagne en, en spécialité cinéma, surtout, je n'ai pas vraiment une formation euh, en cinéma, c'est alors évidemment une... une un art qui m'a suivi tout au long de, de ma, pour l'instant, courte vie, <rire> mais euh, de mes études. Et, euh, et j'ai remarqué euh, en Hippokankane qu'il avait été peu finalement évoqué. Et, euh, et dans mon entourage, beaucoup de mes, de mes amis qui ont fait du cinéma, en fait, ne le connaissaient même pas. Après un Master 2, ce qui est quand même assez effarant. Je suis d'accord avec toi. <rire> Non mais les alors je ne sais pas s'ils n'ont pas écouté, <rire> je ne sais pas s'ils ont oublié, je ne sais pas si les écoles de cinéma font leur travail ou les facs parce qu'en l'occurrence là pour le coup c'était, je pense qu'en école de cinéma il doit être quand même euh, étudié. Et puis je pense que ça dépend des profs également et des sensibilités des professeurs mais euh, c'est un cinéaste finalement qui fait partie je ne sais pas avec tu vois Wells, Hitchcock, les euh, Fellini, ou les euh, Rossellini. Euh, en france godard Truffaut, ça fait en fait partie des, des des cinéastes incontournables qui ont qui ont qui ont fait la modernité du cinéma quoi c'est pour ça du coup que tu as choisi ce réalisateur alors c'est est ce que c'est pour ça bah, non parce que je disons que l'objectif j'imagine euh, enfin ce que j'ai compris tu vois de ce podcast c'est de parler d'un cinéaste moi qui me touche je me suis pas dit, je vais parler d'un plus grand, grand cinéaste, en plus que, que peut-être beaucoup de gens connaissent, pour, euh, par principe. C'est vraiment un cinéaste, pour moi, qui... J'ai hésité, hein, j'ai failli parler de Lynch, parce que c'est aussi un cinéaste qui compte énormément pour moi. J'aurais pu parler de Léon, j'aurais pu parler euh, de, de René. Mais, euh, mais lui, et, ou Tarkovsky, mais lui, vraiment... C'est celui qui m'impressionne le plus, en fait. Voilà, je me suis dit, je vais choisir le, le cinéaste qui m'impressionne le plus à chaque film. Alors, j'ai pas tout vu, hein, loin de là. Parce qu'en fait, j'ai découvert assez tardivement Bergman. Euh, je le découvre encore. Euh, J'espère voir tous ses films. En tout cas, c'est l'objectif. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a une quarantaine. Euh, voilà, il a été très, très, très productif. Mais euh, c'est vraiment le cinéaste qui me souffle à chaque fois, à chaque visionnage, que j'estime être peut-être vraiment vraiment l'un des plus grands metteurs en scène quoi qui pense chaque chaque plan euh, qui, qui, a, qui a des scénarios voilà euh, à la d'une précision assez euh, toute suédoise <rire> extrêmement euh, très rigoureuse extrêmement rigoureuse et euh, mais qui jamais étouffe l'émotion qui crée quelque chose qui, qui produit quelque chose à l'intérieur à l'intérieur du corps, à l'intérieur, euh, vraiment dans, dans, dans la chair, euh, quelque chose d'assez rare. C'est de bien mal raison, je voilà. trouve. <rire> euh, du coup, c'est avec quel film que tu l'as découvert Alors, j'ai découvert euh, Bergman, en fait, bon, j'ai toujours entendu parler de Bergman, euh, quand j'étais, enfin euh, toujours, je veux dire, euh, voilà, je le connaissais de nom, et, euh, pendant, euh, je, je l'ai connu que de nom pendant assez longtemps, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, euh, arrivé au, en, en terminale, je crois, voilà. je cherchais des Bergman, je me disais, bon, il faudrait peut-être que j'en regarde un, tu vois, Persona, les grands chefs d'œuvre. Et je suis tombé, en fait, à la FNAC, je me promenais à la FNAC, je suis tombé sur euh, Cri et Chuchotement, qui était hein, donc en, en, en, disponible en DVD, et euh, je me suis empressé de l'acheter, je me suis dit, bah tiens, on va commencer par celui-ci. Et donc, euh, je l'ai découvert dans des conditions optimales, euh, heureusement. Euh, donc, euh, tout seul dans mon salon chez mes parents euh, avec une, bon, que mes parents une télé, euh, disons, plutôt sympathique, disons, euh, assez euh, favorable, tu vois, pour une, pour, pour une séance, de, pour un petit film, quoi, avec un home cinéma. Et, euh, et ça a été un choc, mais absolu, un choc absolu. Évidemment, je pense à ce moment-là, parce que je l'ai pas revu, en fait. Hein parce qu'il y a des films comme ça que j'ai peur de revoir parce qu'ils m'ont tellement impressionné que tu vois j'ai peur d'être déçu ou... et en même temps en fait souvent c'est l'inverse qui se produit mais bon et donc euh, j'ai été soufflé par le film que j'ai qui, qui vraiment un film qui se vit viscéralement quoi qui, euh, qui qui traite des toutes les angoisses on va dire et l'angoisse disons L'angoisse de l'existence de tout être humain, je pense. La mort, hein, la, la maladie, la déliquescence de, de l'être, du corps. Euh, avec une, Il le traite avec une, une force euh, incroyable. Et euh, c'est un film assez traumatisant. Je sais pas si tu, tu l'as vu, mais je te le conseille. Parce que c'est vraiment une expérience... Euh... En fait, moi j'aime les cinéastes qui font mal. Hein. Beaucoup. Pas que. Mais je j'aime ça. Je suis assez maso. <rire> Au cinéma. Donc j'aime les cinémas qui me remuent intérieurement, qui me, qui me, qui me traumatisent en fait, qui me, qui, qui vont me faire passer une nuit, tu vois, où, une nuit, euh, une, une nuit blanche <rire> où je vais être là. Mais qu'est-ce que j'ai regardé c'est horrible. Mais c'est à la fois c'est magnifique. Voilà, qui... j'aime ces films-là. Et Bergman est de ces cinéastes qui font mal. Créer chuchotement est un parfait film parfait dans dans le genre quoi, qui a traumatisé beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui l'ont vu. <rire> C'est quoi le film que tu retiens de lui pour le moment Le film qui t'a le plus marqué Au-delà du coup de cette révélation que fut et chuchotement du coup. Le, Je dirais... Euh... Moi j'ai un... un attachement particulier à un film qui s'appelle La Source, qui est un de ses plus célèbres, mais qui, euh... qui est finalement un des... un des plus célèbres, disons, pour les connaisseurs en fait mais pas forcément celui que, que les gens auront vu. Les gens auront peut-être plus vu Persona euh, ou, euh, ou le, le Septième saut euh, La Source, euh, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon préféré euh, parce que c'est un film qui, pour moi, de, de A à Z euh, est parfait. quoi Il n'y a rien qui dépasse dans ce film. C'est euh, un, un film qui traite aussi de, des thématiques qui me qui touchent particulièrement. Euh, les, disons la, la frontière entre le, le bien et le mal voilà, qui, qui, qui, qui, qui, qui maltraite euh, les, les conceptions du bien et du mal, qui met à l'épreuve les valeurs morales, les vertus de, de l'homme et qui, euh, bon, qui, qui a aussi vraiment une, une, dimension, euh, une dimension très transcendantale sur le rapport au divin dans la civilisation en fait et qui, voilà, qui fait vraiment euh, preuve d'une intelligence de chaque instant euh, ouais. Pour moi, c'est la source que, que je retiendrai. Et puis avec un superbe acteur qui est Max von Sido, son acteur fétiche, qui livre une de ses, um, ses interprétations les plus impressionnantes. Quoi. Mais euh, c'est un film qui avait été assez mal reçu euh, à l'époque à Cannes, euh, par le public et par une bonne partie des critiques. Bon, il était ressorti avec un prix quand même. Mais c'est un film qui est un peu mal aimé finalement. Il est culte, euh, mais un peu mal aimé parce que un peu peut-être un peu... Un peu Peut-être un peu trop religieux pour certains, tu vois, un film, euh, bon, film assez clivant, quoi. Tu parlais du fait que tu aimes les films Mazo. Mm. Euh, du coup, c'est ça le style de Bergman selon toi C'est un cinéma un petit peu dur et, et brutal avec l'humanité C'est un cinéma brut euh, brutal. Hein. Voilà, c'est un euh, cinéma tranchant. C'est comme ça que je le définirais. Euh, mais jamais pessimiste en fait. C'est ça la force de Bergman en fait. C'est-à-dire que souvent il est réduit à une forme de nihilisme. On dit mais Bergman c'est noir, Bergman c'est horrible, Bergman euh, traite de toutes les toutes les bassesses, montre toutes les. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Mais mais, mais... mais souvent il met mal à l'aise les spectateurs quoi. Et, Et il en est... il en énerve certains parce qu'on voilà on... On... on le considère un peu comme un cinéaste Chopinorien, tu vois, qui verrait rien de disons de, de bon en l'être humain. Et c'est pas le cas. Je pense que c'est un contresens total c'est tout le cinéma de Bergman il est énervé par cette par l'ambiguïté en fait et qui est pour moi un... enfin un fondamental moi tous les cinéastes qui me, qui me transcendent sont les cinéastes qui... qui captent ça qui saisissent les complexités humaines qui, qui saisissent les vices qui... qui les mettent en... qui... qui les révèlent quoi, qui les dévoilent. Euh, mais avec toute l' en... finalement l l'empathie l'humanité finalement qui qui, qui qui qui incombe quoi c'est euh, Bergman c'est un peu ça c'est vrai que c'est très c'est très noir mais euh, bah, c'est marrant parce que Bergman a beaucoup tourné en noir et blanc à une époque où on tournait beaucoup de noir et blanc mais même après et, euh, et voilà c'est vraiment un cinéaste noir et blanc quoi c'est vraiment le c'est pas que noir c'est euh, aussi un cinéma euh, de l'espoir voilà. Il y a un, un, je sais qu'il avait dit euh, il avait dit par exemple d'un de ses films qui est Sonate d'automne euh, qu'on pouvait le voir comme un film extrêmement pessimiste sur les rapports euh, familiaux sur, euh, mais, euh, et il disait euh, si j'ai réussi ce film euh, les gens le verront comme le plus optimiste c'est vrai que c'est optimiste mais je ne dirai pas pourquoi je vous laisse le découvrir par vous même mais, euh, <rire> donc c'est un cinéaste tranchant mais euh, tranchant comme euh, comme il est nécessaire euh, de l'être quand on quand on s'intéresse à l'homme, je veux dire, à l'être humain. Ouais, J'entends. Tu <rire> penses que c'est dû à quoi le fait qu'aujourd'hui on parle tu beaucoup moins de Bergman Comme tu l'évoquais un petit peu au début, des Wells, des Hitchcock, ils ont réussi à traverser le temps. Pourquoi Bergman il a mmh. il a peut-être pas, pas, peut pas réussi Bah il a il traverse le temps quand même. Bah, il a, il parce que comme tu dis, il est quand même étudié, il est quand même reconnu, euh, il est toujours cité dans les tops euh, des critiques, euh, des ciné souvent des cinéphiles. Euh, mais peut-être que la différence, euh, je pense qu'elle réside dans son style, voilà, qui est effectivement, à mon avis, moins consensuel. Et je pense qu'elle réside aussi peut-être dans la personnalité de, de Bergman, qui n'est plus vraiment très, euh, comment dire, politiquement, qui est pas très politiquement correct, quoi. Hein. Il a été mm. euh, national socialiste, hein, Bergman. Hein. Il ouais, était nazi. Voilà. Un... <rire> euh, il a été nazi jusqu'à ce qu'il apprenne justement euh, le crime nazi, hein, l'Holocauste, la Shoah. Donc euh... après, à, à, après, donc la guerre, justement, il, il s'est dit que jamais il ne ferait intervenir le politique dans ses films. Il a toujours évité euh, le, le politique. Même s'il y a toujours une dimension politique chez, chez Bergman. Euh, enfin, par, par exemple, hein, l'un des grands thèmes de Bergman, c'est le rapport à la, à la religion. Hein, puisque la Suède est un de ces pays extrêmement puritains, historiquement très puritains. Et que Bergman a cessé de, de, disons, de questionner, de, de, de, de brutaliser. Mais, euh, mais c'est ce que j'aime aussi chez lui, justement. C'est d'éviter toujours un peu... C'est de s'intéresser à l'homme, au sentiment euh, à sa brutalité, à sa violence, euh, à sa complexité, et d'oublier parfois un peu. Enfin, voilà, c'est pas un cinéaste politique, quoi. Et, et ça, c'est aussi le cinéma qui me plaît, voilà, en tant que spectateur. Je. Mais je pense que oui, il y a peut-être cet aspect-là qu qu qui, qui le rend, qui mmh. le rend peut-être un peu moins fréquentable. et Puis il n'était pas très. Euh, pas vraiment des noms qui... <rire> Et, et pourtant, enfin, pourtant euh, son cinéma est jalonné de personnages féminins très forts. Hein. Très forts, qui, qui, qui parfois essayent justement d'échapper de, euh, à des dictates euh, patriar patriarcaux. Hein. Mais Monica, hein, par exemple, hein. Monica, euh, c'est celle qui désire, euh, c'est celle qui, qui cherche le plaisir, le bonheur, qui cherche l'émancipation, qui se perd un petit peu, mais... Euh... Parce que c'est un film qui parle, qui traite des questions plus larges que seulement la femme dans la société. Mais c'est un cinéma quand même qui laisse la part belle aux femmes aussi. quoi. Et voilà c'est ça Bergman constamment. C'est le noir et le blanc et le rouge aussi. Le rouge c'est la couleur de l'ambiguïté même. C'est la passion, c'est l'amour. C'est l'amour absolu mais c'est aussi la violence, c'est aussi le sang, c'est aussi le feu. Euh, et c'est la couleur préférée de Bergman hein. C'est celle qu'on retrouve le plus dans ses films colorés Et euh, c'est assez marrant <rire> puisque c'est aussi la mienne hein. Peut-être que mon amour de Bergman Vient, vient de là aussi hein. Si tu rouge. devais conseiller aux gens de découvrir Bergman Avec un film, ce serait lequel Ce serait sans hésiter Monica Ou le Désir hein. Parce que c'est un de ses premiers longs C'est un de ses premiers grands succès Il avait été fortement applaudi C'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma Par son euh, regard caméra le regard caméra de, de Monica, euh, qui, a, qui a fait gloser pas mal Godard, hein, qui a beaucoup écrit dessus, euh, sur justement, bah voilà, qui, qui a vu un signe de la modernité, d'un changement radical dans, dans la façon de, de, de, de, de, de filmer, euh, mais, euh, et de raconter, euh, et, de, et, de, et, de, et de fabriquer des, des récits. Euh, ce serait Monica pour ça, pour sa modernité, pour son importance dans l'histoire du cinéma, et parce que c'est un de ses films les plus, je, dis, je dirais, abordables. Quoi. Il y a un récit, n'est pas le cas de créer chuchotement, par exemple c'est pas un film narratif c'est un film d'atmosphère euh, voilà mais euh, là où Monica euh, je pense que c'est le, le film qui peut plaire au, au plus de au plus de monde quoi et puis qui, qui qui est très beau dans, dans ce qui dans ce qui montre de, de l'adolescence de de, de, de de la quête du, du, du et du bonheur voilà donc euh, c'est un film très lumineux. C'est un de ces films les plus lumineux, je pense. Mmh. Sombre aussi, mais <rire> qui, qui, qui, disons, qui... pas bah, qui, qui, qui raconte l'histoire d'un de, de, bonheur impossible, en fait. Hein. Mais... Euh, mais ouais, ce serait sans hésiter. Ben, J'espère qu qu'il vous a donné envie de découvrir une Barberman. Ben J'espère. Merci, <rire> mon cher Albin, <rire> d'avoir participé à ce podcast. Bien évidemment on va dire aux gens de continuer de voir des films Parce que c'est bien de voir des films Et on se retrouvera ici pour parler de cinéma et de réalisateurs, Bien évidemment Bonne soirée à tous Bonne soirée Merci